Bonjour à tous, c'est G&G, je vous souhaite la bienvenue pour ce petit G&G par en live, en live sur Twitch. bien c'était promis à 16h d'ailleurs. 234 followers, quand même. On a pris pas mal de followers aujourd'hui, attirés bien évidemment par mes nouveaux titres putaclic, mais véridiques. J'ai un là qui regarde un peu. Je suis une chaîne YouTube qui s'appelle Hugo l'Histoire. Et euh, il parle de l'astronomie et tout. Et là, c'est la vidéo, c'était un truc galactique, tout. Le titre n'était pas du tout en corrélation, un peu comme l'avait fait euh, Astrono Geek. Ça veut dire mettre une image putaclic, un petit convaincant putaclic, mais rien, aucun intérêt avec l'image. <rire> donc, euh, donc, voilà. C'est vraiment du putaclic. Alors que nous, voilà, le but, le sujet sera vraiment traité aujourd'hui. C'est un peu le sujet du live. Je vous le rappelle, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, l'émission est enregistrée en local et elle sera demain sur YouTube afin de jouir un peu ah oui! Voilà, de jouer un peu de, de, de ce type putaclic. J'ai quand même bossé mon truc. J'ai quand même pas mal écrit pour vous raconter un peu cette histoire de YouTubeur arnaque, euh, arnaque Les Marques. Je trouve que c'est assez racoleur déjà. Ensuite, j'ai quand même bien bossé mon dossier. Ça permettra d'animer ce live. Et puis de demain, de faire une vidéo sur YouTube qui sera certainement très racoleuse. Et qui pourra peut-être attirer du monde sur YouTube. On l'a vu avec les, les deux derniers JT du Geek. Qui avaient des titres un peu plus euh, incisifs. Euh... <rire> J'ai <'avais> vu... <rire> Je vu, voilà, avec les deux j'étais du Geek, les derniers titres étaient un peu plus incisifs. Et c'est vrai qu'au niveau du trafic, ça s'est vachement ressenti. Donc il faut que le live du mercredi et le... les cadeaux de samedi, voilà, il faut qu'il y ait quand même. Euh... Il faut qu'il y ait quand même un peu de. Voilà. D'engouement et que s'en puisse profiter un peu de YouTube pour que bah, généralement les vidéos YouTube font entre 1000 et 2000 vues sur euh, j'ai enfin entre 200, 300 et 2000 vues, quoi. On dépend des vidéos, mais euh, sur YouTube et ça permettrait peut-être d'amener un peu plus de personnes à se dire Ah, tu comptes fait Twitch, c'est pas mal, il faut que, que j'y aille. Voilà, par exemple, bon bonjour à Goldorak, bonjour à Yannok, bonjour à City. Voilà. Bonjour à Sébastien. <rire> bonjour. Euh... Tu, faut dans... tu, tu fais dans le mauve. Dans le mauve. Ouais. Ben oui, j'avais envie de vous mettre un petit décor différent pour ce petit. Euh... Voilà, puis cest du mercredi. Hein euh, euh, voilà. Un peu comme si vous étiez chez moi. Voilà. Euh, bonjour à Mikado. Euh... Voilà, on se croit dans une boîte de nuit. Ah, c'est ça. Ben oui, comme vous n'avez plus le droit. Heureusement, chez nous, pas de, pas de gestes barrière. Il y a l'écran, en théorie, on devrait le protéger. Pas de distanciation, pas de maths, pas de test Covid, pas de positif. Là, on prend tout le monde peut venir. T'as le Covid, t'as pas le Covid, tu l'as eu, tu l'as pas eu, tu crois, tu crois pas. Tout le monde est là où bienvenue dans ce petit site du Geek. Il y a déjà 14 en ligne, hein, ça fait plaisir. Bonjour également à Jim, bonjour à Fred, bonjour à Michael... En examen blanc. <rire> en examen blanc, c'est-à-dire... Euh, C'est très cosy chez toi. Bah écoute, euh, voilà, c'était euh, mon nouveau décor et tout, euh, voilà, on a fait un truc simple, mais euh, voilà, mais efficace, c'est le, euh, le but du jeu, voilà. Bah c'est bien, non mais c'est bien, je suis content, il y a un peu de monde, ça hein. fait plaisir, oh, Zappy, bonjour à Zappy, également, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, ah c'est cool, <rire> c'est cool, c'est cool, il y a de plus en plus de monde sur Twitch, ça fait, moi personnellement, ça, me fait trop trop plaisir, voilà, de, déjà de vous retrouver un peu ce soir. Et ensuite, bah, voilà, un peu plus de monde. On a atteint les 234 euh, followers. Le dernier, c'est euh, Lutin du Phoenix. Donc ça doit être Teddy, mon frangin. Donc ça doit être, ça doit être les Lutins du Phoenix, S'il passe par là en live ou en replay. Euh, bien le bonjour, frangin. Qu'est-ce qu'on a On a eu Rolls, Barlou, Eric Z, cousin. C'est tous les de la journée là. C'est cool là, c'est bien. Ça fait un peu de ça fait un peu de l'abonné et tout. C'est bien. le plaisir. Voilà. Euh, nous aussi on est content Ah bah écoutez euh, C'est un, un contentement partagé Quand vas-tu recevoir les nouveaux traitements de Giku Sa nouvelle herbe Alors demain <rire> Demain J'ai commandé du euh... ah, Pourquoi ça s'affiche en haut là D'accord. OK. Bah, je, apparemment, il y a possibilité. J'ai rajouté ça, il y a possibilité de mettre super euh, je sais pas ce que c'est. C'est le boss du stream. Voilà, apparemment le boss du stream. Je crois que si vous envoyez alors faudra peut-être si euh, Shadow passe par là. Ah bah oui, c'est ça voilà. Chaque fois qu'il y a des diamants, en fait, on a un boss du stream, donc c'est pour ça que ça a dû s'afficher et normalement, je pense que notre nouveau boss du stream, ça doit être euh, Shadow. Merci beaucoup euh, Namaste. Wow! D'accord. OK. Ouais, c'est ça. Il y a bien il se passe bien quelque chose. <rire> on est bien d'accord. Alors, j'ai commandé de, euh, comment dire, de du cannabis, mais c'est tu sais, la version pas drogue là, en thé. Donc vraiment, je la reçois demain. Je mettrai les photos sur Instagram si je la reçois demain. Mais vraiment, ouais, c'est du thé euh, cannabis et tout. Euh. Je sais pas dire que j'ai un patient, c'est ça. Mais, enfin, c'est du thé en théorie, voilà. Je voir si je dors mieux. <rire> si je dors mieux ou pas, voilà. Euh, ça nous fait plaisir de te faire plaisir. Ah ben écoutez, c'était un plaisir partagé. Quatre ans du Mac. Ça pique, oui, bon après les, les mardis et vendredis on est d'accord que c'est un poteau le mercredi et le dimanche 16h, c'est quand même plus dans vos mmh. heures, et après euh, le samedi 10h du matin, donc là ça sera plutôt pas mal. J'ai confirmation pour les cadeaux, Puis, sûrement on parle tout de suite des cadeaux de dimanche ou pas, on va tout à l'heure quand on pose la question. Il y a Eric Z, je connais pas qui c'est euh, diamant are forever oui bah, diamant plaisir d'offrir euh, joie de recevoir mais c'est vrai qu'il y a une latence entre le son et l'image il y a une petite latence et ça vient de mon euh, ça vient de mon skin ça vient de mon skin je sais pas qui me fait ramer il y, y a un de tout ça qui me fait ramer donc il faut que je faut que je refasse des essais demain puisque je me suis rendu compte que quand je passe par exemple avec le ici avec le JT du geek il n'y a pas de latence du tout et il n'y a pas de musique du tout voilà, donc euh, là et là, quand on remet là, tu vois, il y a re de la latence. Alors peut-être que, attends, ça vient de la musique, ça peut, hein, tu vois. Non, c'est la musique, ouais, je ne peux pas le... aller où la musique La musique, elle est, la musique, euh, gamme, document, dans sa cellule fond, allez où la musique Bon, il faudra que je fasse des essais. Je me suis pris un peu trop tard. Là, j'ai enlevé la musique. J'ai enlevé la musique, pour voir si je reviens ici et je reviens là. Non, il y a toujours de la latence. Il doit y a un problème dans mon, dans mon skin. Ah Il y a un peu moins de, de latence, mais je sais pas. Faudrait que je trouve euh, qui est le, le, le criminel. Le criminel. Euh, carte mémoire. On va le son. Ouais. Donc, faut que je trouve. Il y a un problème de latence. Bon, on résoudra ça la prochaine fois. Il euh, y a un décalage. Ton overlay doit être trop lourd pour Streamlab. Il n'y a plus rien, c'est ça. C'est vraiment, euh, il faut que je trouve parce que en fait, ça, ça vient vraiment de mon de ma page. Puisque quand je mets sur un autre skin, il n'y a pas de latence, mais quand je mets sur celui-là, il y a une latence. Donc ça, ça vient soit de mon fond. Il faut que je les désactive un par un et que je les réactive pour voir qui me fout de la latence. Voilà qui, à mon avis, il y a un qui met du temps à rafraîchir. Alors, je passe, si ça vient de Tipeee ou si ça vient de, de Twitch, mais euh, voilà. Je, je trouverai, je, je trouverai. Bon, quelle heure il est 22h10. Je vais vous parler des cadeaux de dimanche. Alors concernant dimanche, dimanche il y aura déjà deux cadeaux sur le troisième, je suis en attente. Alors le premier cadeau, ça sera une caméra IMU 2,5. Non, une caméra IP motorisée IMU 2,5. k euh, La Ranger, mais une autre. Ah bien, hein, Un truc à ah, pas très cher, mais bien. Petite caméra motorisée, donc là c'est d'accord, c'est IMU qui va vous l'envoyer. Le deuxième, ça sera bien moins un chèque cadeau pour dimanche, là aussi. Et le troisième, alors normalement... Euh, ça sera euh, Weger. Weger qui m'a proposé de vous envoyer par exemple cette batterie alors il y a deux problèmes avec cette batterie un, elle ne sort qu'au mois de février donc soit on la fait gagner dimanche mais elle ne sera envoyée au gagnant qu'à partir du mois de février parce que moi c'est la mienne je peux pas vous l'envoyer et qu'ils n'en ont pas soit euh, en attendant parce qu'elle voulait vraiment le mettre en relation avec la sortie Soit elle me propose autre chose pour dimanche, une, une autre batterie externe avec chargeur et tout, et on fera gagner celle-là au mois de... Euh... On fera gagner celle-là au mois de février, voilà, dans un des lives du mois de février. Donc je suis en train de voir, donc il y aura déjà deux cadeaux, c'est sûr, euh, peu de trois, certainement, après il faut juste que je voie avec eux, ou sinon j'ai une autre marque, je suis avec, euh, en deal avec King7 aussi pour faire gagner les lunettes. Donc il y aura soit KIP, Bon cadeau et lunettes, soit caméra IP, bon cadeau et caméra et batterie externe, soit celle-là que je vais tester qui a beaucoup, qui vous a beaucoup plu, soit une autre, soit les lunettes. Voilà. On va voir, on va voir comment ça va se passer, mais mercredi il y aura du cadeau, euh, il y aura du cadeau. Ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que bah, la batterie, le, la caméra IP fait 30 ou 40 balles, je crois, de mémoire. Attends, j'ai mis dans dans mes dans mes favorites. <rire> oui, je l'ai mis comme ça dans mes favorites. Euh, la IMU. Ah non j'ai juste mis le lien, d'accord, bah, j'ai tout merdé là. Euh, la IMU j'ai juste mis le lien. D'accord donc ça marche pas. Euh, elle fait euh, 30 ou 40 balles je crois déjà sur AliExpress, pas mal. La batterie fera au moins 30 ou 40 balles, pas mal. Et le bon d'achat fait 10 balles, lui de toute façon il n'y a pas de surprise. Donc ça fait déjà un petit panier... Euh, euh, voilà, ça fait déjà euh, un, peu plus de, un peu plus de cadeaux. Donc euh, je commencerai à teaser vendredi certainement. Le... Peut-être même dans le titre du JT du Geek. Et puis après, bah, dimanche, il y aura un peu plus de cadeaux. Ça fait plaisir. Je suis convaincu qu'il pourrait y avoir un peu plus de monde. Dimanche à 16h. Dimanche 16h à 16h. Oh, C'est bien ça. C'est bien ça. Dimanche 16 à 16h. Très bien. Facile à se rappeler. Dimanche 16h, 16h. Heure France, euh... Paris, euh... Champs-Élysées. -Elysée. Champs Champs-Élysées. Bon. <rire> bon il est revenu Greg, euh, concernant dimanche j'ai une idée de jeu faudrait qu'on en discute en vocale mais écoute quand tu veux tu m'as dit ça euh, dimanche dernier que tu avais une idée c'est vrai que je t'ai pas relancé je pensais que tu allais m'écrire puis après on a oublié tous les deux voilà, donc tu peux directement mettre en vocal et c'est bien c'est bon euh, je veux bien attendre février pour gagner un cadeau il faut te faire un chèque il faut faire euh, il faut s'abonner il, il faut follower et bien évidemment, après, si tu vas envoyer des diamants, alors je alors en fait encore une fois, c'est vraiment tout automatique. Hein. Tout le monde pourra participer si vous follow et tout après ils gagneront euh, qui gagneront. Hein. C'est pas moi qui décide, c'est tout automatique dans le jeu. Et Courmi, enfin ben, Shadow va me proposer peut-être un autre jeu, un challenge et tout. On va voir, on va voir comment on va passer. Mais bon, voilà vendredi, enfin dimanche, dimanche à 16h, dimanche 16 à 16h, il y aura trois cadeaux sur Après le premier, on sait la caméra, le deuxième, moins chat, et le troisième, ça sera soit les lunettes, soit une batterie. Alors, euh, voilà, quoi. Moi, je, ça fait plaisir parce que ça montre que la chaîne, donc, toutes les marques, et j'ai les marques qui me répondent, merci pour cette opportunité. Ça veut dire, bon, après les vidéos, on les fera en live, bien évidemment, on les enregistrera en local, et je les mettrai sur YouTube hein, euh, le lendemain, pour tous ceux, les 1000 ou 2000 qui regardent la vidéo, se disent, ah merde, on a quand même loupé des cadeaux, facile quoi. Voilà, pour nous rejoindre et que ça serait bien qu'on puisse arriver à... Six milliers de followers, là. Es, euh, déjà sur si dépasser les 500 followers, euh, ça ferait sérieux. Euh, ouais. bon, il y a un cadeau. Euh, je t'appelle vendredi, courant après-midi. <rire> courant après-midi, chez toi. Oublie pas que j'ai 6 heures de décalage horaire, hein, chez moi. Donc euh, c'est après-midi pour toi. Ça peut vite faire tard pour moi. Voilà. Moi je blague. Bien notre cadeau. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup. Bon, vous êtes 19, pas mal. 19 en ligne. On attend le 20e pour commencer le, le truc Ou pas Allez, ou pas Bon, je ne lis plus vos commentaires pendant un petit moment où je vous parle un petit peu de ces youtubeurs qui arnaquent les marques. Là, je vous lance un peu de pub pendant que je bois. <rire> voilà. Ok. Voilà, donc si vous avez eu la chance et l'honneur d'avoir un peu de pub, profitez dites tout ce que c'est. Et apparemment, personne ne voit la pub. Apparemment, pendant le replay, il y a des gens qui voient de la pub, mais ou pas. Ah, ça va, être une petite introduction, le temps de, de se chauffer un portier de la pub. Vous m'entendez pas... Euh, dire, ah, il n'y a pas de cochonnerie Puis s'il y a de la, pas de pub, ben bah, en fait, ça marche pas. <rire> Comment ça, ça marche pas Arrêtez Mais non, pub, ah T'as eu quoi comme pub Dis-nous, parce que comme personne la voit... Dis-nous ce que t'as eu comme pub, Je dis-donc, comme personne ne la voit, tu es peut-être l'élu. <rire> tu as, as peut-être eu la chance d'avoir une pub. C'est le seul live où les mecs ont de la chance d'avoir de la pub tellement personne n'en l'envoie. Hum, bon. <rire> Ou pas. Euh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... <rire> non, ben bah non. Ben bah non, plus bonne année. C'est fini, maintenant. Il si, paraît que ça marche. Oh, voilà. Donc, j'ai plus le droit de faire de pub pendant 6 minutes. Bon. Allez. C'est... C'est youtubeur qui arnaque les marques. Alors... Si vous êtes venu pour avoir des noms, euh, vous pouvez partir tout de suite. Je ne vous citerai personne parce que on m'a cité personne, donc je n'ai rien à vous répéter. Bon, on a cité deux trois, mais je ne peux pas, pas vous dire. Mais ça devient comme ça une Alors. On va parler un peu de YouTube, parce que alors peut-être alors, je, un, un, avant de, de jeter la pierre, on, on va pas poser un peu le dossier, on va dire bah, peut-être c'est un peu de ma faute. Déjà, et puis c'est de la faute de beaucoup de monde, ou devenir youtubeur, c'est quand même devenu un petit peu le nouveau fantasme de beaucoup de personnes, le rêve, l'idéal et tout, puisque beaucoup ont été attirés à la base pour devenir sur YouTube, par ceux qui font du streaming ou des choses comme ça, mais on va parler surtout des, des reviewers. Hein, Tech, smartphone ou cuisine ou ce que tu veux, mais le but c'était quand même un peu pour tous ces youtubeurs de recevoir des produits gratuits. Voilà, oh là là, si je suis youtubeur, les marques vont m'envoyer des produits gratuits. Enfin bon, dans la vie, il n'y a rien de gratuit, même pour les youtubeurs, puisque le deal c'est les marques envoient des produits gratuits aux youtubeurs, mais en échange, tu dois faire une vidéo sur ta chaîne YouTube. Pendant un moment, ça marchait avec les blogs. Alors, quand on envoyait un produit, tu faisais un article sur ton blog, mais comme l'aurait dit un jour, un Peut-être pas assez célèbre youtubeur qui disait que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Bon bah, voir un article écrit sur un, un, un, un blog ou un site web c'est pas mal, mais les gens ont quand même préféré voir des reviews de produits en vidéo parce que les voir pour vidéo c'est mieux. Et pareil, voilà. Donc, attiré par l'odeur un léché, bah, beaucoup se sont dit tiens, je vais devenir moi aussi youtubeur et puis euh, je vais euh, recevoir des produits, faire des vidéos et tout. Le monde va être un la vie va être un petit peu incroyable ou pas. Bon. Maintenant, il faut parler des profils de ces jeunes youtubeurs fous. Voilà. On la dédicace. Si vous trouvez la dédicace, euh, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Qui sont ces jeunes youtubeurs fous <rire> Et insolents. Euh, donc, en fait, en, à la base, je sais que j'en ai connu, pas mal de youtubeurs, c'était soit bah, des personnes en, en période d'inactivité, chômage ou arrêt de travail et tout qui sont dit, tiens j'ai un peu rien à faire je vais me lancer un peu sur youtube ça sera sympa les étudiants beaucoup hein, des étudiants qui sont là ou des gens qui vivaient chez maman papa donc là c'est quand même un peu plus facile ou alors bah, des gens qui étaient actifs donc avaient une vie sociale mais qui se dit tiens j'ai un peu de temps libre et je me lancerai bien dans cette nouvelle passion euh, voilà, au lieu de faire le bricolage je vais me lancer dans les vidéos youtube et ça permettra bah, voilà, d'avoir une notoriété truc trucs et peut-être après le but beaucoup pensent et pensaient et pensent encore il y a peut-être un business model à mettre en place donc vive de youtube donc <rire> donc avant de vivre de youtube parce que tu dis ouais, alors si je fais des reviews peut-être après je pourrais en vivre bon le problème c'est que avant d'en arriver là il vous faudra un de l'audience donc des gens qui regardent un peu vos vidéos et du trafic hein, forcément pour pouvoir demander euh, un peu d'argent aux marques soit en demandant un petit billet alors. Je sais que ça on peut être 10, 20, 30 balles voilà, Pour dire, allez, pour le travail et tout Soit une centaine d'euros Soit un petit millier d'euros hein, Pour certains gros youtubeurs Soit jusqu'à 10 000 ou 15 000 euros Pour les très très gros youtubeurs Là vous avez une grosse influence Et les marques se disent bah, Plutôt que de mettre un, un spot TV à, Je ne sais pas combien de milliers la seconde Si vous avez un million d'abonnés Vous faites peut-être 100 ou 200 000 vues Ça peut être intéressant pour eux De lâcher un billet assez conséquent Donc les étudiants bah, Ça c'est intéressant C'est quand tu es étudiant Malgré tout, tu as du temps donc tu peux te lancer un peu sur YouTube. Bon, si tu vis chez, vis chez maman, en théorie, t'as pas de frais, pas de charges. Nourris, loger, blanchi. En théorie, t'as aussi, il ne reste plus qu'à trouver un peu de temps. Bon, après, il euh, y en a qui vont se lancer dans un projet, qui vont dire « oui, alors je vais me lancer sur YouTube, et puis à partir de combien de temps, euh, voilà, il faudrait que je fasse deux vues, je vais pouvoir, euh, je vais au début, je vais travailler à l'œil, puis après, euh, les marques elles vont me payer, après, je vais gagner de l'argent, et après, je vais devenir un, un gros YouTubeur, puisqu'il y, y a quand même, malgré tout, il y a peu d'élus, mais il y a quand même pas mal de YouTubeurs qui en vivent, il y en a beaucoup qui en vivent pas, mais euh, mais voilà. » Et puis après, il y a soit par passion, tu te dis, bah écoute, c'est ma passion, j'en ferai un petit peu le soir, j'en ferai un peu le week-end, ça va être trop génial, je reçois des produits gratuits, je vais faire des vidéos, et ça va être vraiment génial. Mais après, euh, faire des vidéos de produits, c'est <rire> ce que j'en fais beaucoup, c'est chiant. On bah, ne faut pas se mentir, c'est chiant. C'est chiant et en fait, c'est... Euh, et c est, c est, c est, je ne je pas dire que c'est compliqué, mais faire des reviews de produits, euh, c'est devenu un peu plus compliqué maintenant, puisque le niveau est vachement élevé. Quand vous regardez la, la, la plupart des youtubeurs, que ce soit des gros ou des petits, le niveau est vachement élevé, hein, au niveau de la qualité, au niveau du format et tout. Et faire des produits, bah, ça prend du temps malgré tout, et de faire n'importe quel produit, je sais pas, ne serait-ce qu'une batterie externe comme ça à la con, hein, qui est pas excessivement cher, bah, la produit la batterie, euh, moi j'ai estimé le temps, test du produit, bon ça va pas 30 minutes, mais bon, en théorie, vous avez compris, le temps de faire le déballage, machin, ça va bien prendre 30 minutes de votre vie, de l'essayer, de le brancher, de le charger, et tout comme ça. Faire le script de votre projet, bien, moi j'ai mis 15 minutes, faire les plans, Faire hein, des trucs un peu sympas, 30 minutes. Faire la voix, faire une voix un peu sympa, machin. Faire du montage. Alors la voix, 30 minutes, le montage, 30 minutes. Et après, upload, description, vignette. Et bien évidemment, la promotion de la vidéo. Parce que tu attends que la vidéo fonctionne sur YouTube comme ça, au petit bonheur, la chance. Bah, des fois, euh, petit bonheur, il a de la chance. Et des fois, petit bonheur, il n'y a pas plus de chance. Donc il faudra quand même faire un peu la promotion sur les forums, sur les sites web, soit sur ton blog, sur ta page Facebook, etc., etc. Donc en gros, faire une review d'un produit, moi j'estime à une moyenne de 3 heures. tof si tu filmes tes mains et tu fais tout en one shot, alors je ne jette pas la pierre à ceux qui le font, j'ai commencé, euh, commencé comme ça, ça veut dire que bah, tu dis oh, je prépare mon script, tu testes le produit, tu prépares ton script et après tu, mets, tu te mets derrière la caméra et tu testes le truc, voilà, alors, ça c'est une caméra, avec un truc. Blah, tu lis ton script, tu fais ta vidéo, elle est faite en une prise, tu l'upload, ça prend un peu moins de temps, mais malgré tout, à part le niveau euh, YouTube youtubesque qui n'est pas génial et tout par rapport à ce qui se fait sur internet, ça prend quand même beaucoup moins de temps. Et euh, mais voilà, tu peux l'uploader directement sur YouTube et tout, c'est faisable. Encore une fois, chacun voit euh, sa chaîne YouTube comme il a envie de la faire. Encore une fois, le but d'une chaîne YouTube, c'est de faire quelque chose qui vous plaît et surtout quelque chose que vous aurez envie de voir. Si tu as envie de voir un mec qui filme ses mains et qui te présente une batterie externe, bah en théorie, euh, pas de soucis. Hein. <rire> il faut l'info pour tout le monde. Donc, pour faire une vidéo, malgré tout, pour faire une n'importe quoi, une review, il faut du temps et il te faut de la motivation. Voilà. Et c'est là en fait qu'on va voir, parce que pour faire une review, en fait, si c'est ton taf, bah même faire ton taf, c'est moi c'est mon taf, c'est chiant. Des fois j'ai pas envie de faire une review et de faire les plans et de faire le montage et faire le machin comme ça. Et c'est pour ça que moi les reviews je les étale en trois jours maintenant. Un premier, je fais le script et tout, je teste le produit, je fais le script. Le lendemain, je fais les plans, des fois même la voix ou pas trop, et le surlendemain, je fais le montage, la voix le montage ou que le montage. Mais moi, ça me prend quand même trois jours. Et c'est quand même devenu mon métier, puisque ça fait partie aujourd'hui d'une de mes sources de revenus. Mais imaginons que tu as un travail, que tu aies un travail. En plus, tu as un travail, tu rentres le soir, tu es crevé et tout, pour peu que tu aies une famille. Ah, c'est horrible. Hein pour le chat, le chien, la femme, les gamins et tout. Donc on peut comprendre que le soir, tu n'as pas envie de passer du temps à faire une review comme ça, tout seul. Tu as envie de te détendre. Et le week-end, souvent pareil, hein, avec le Covid, le climat ambiant et tout. On peut comprendre que les gens qui ont un travail au début, c'est pas c'est sympa de faire des reviews de produits et tout. Puis au bout d'un moment, bah, ça gonfle. quoi pas que ça à foutre et tout, puis bon, les produits sont pas toujours euh, d'une euh, motivation exceptionnelle. Puis on revient un petit peu au, au point de euh, ces youtubeurs qui arnaquent les marques, puisque alors vous aussi, bah, non, vous commandez un truc sur un, chez un, une marque ou un vendeur, et que vous ne le recevez pas. Vous allez m'écrire dans les commentaires, c'est de l'arnaque, ils répondent pas, ils ne vont pas envoyer le produit. Ok. Imaginons une marque qui envoie euh, un produit, à un youtubeur qui lui dit je vais vous faire une review en échange de votre produit quelle que soit la valeur du produit entre on parle 10, 20, 30 balles des câbles à 50, 100 balles ou 200, balles pour 200, 300 balles pour certains smartphones puisqu'il y a quelques marques qui m'ont écrit qu'elles ont envoyé des téléphones et voilà les mecs ont disparu puisque euh, souvent on se rend compte que euh, les gens et moi-même, des fois, on accepte des produits qui ne nous faisons pas kiffer. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, le produit, il est pas mal, mais bon, quand on le reçoit, on dit, ouf, ouais, c'est pas si génial que ça, et tout. Puis tu te dis, il oh, va falloir que je fasse en plus une vidéo, voilà, c'est long, ça va prendre du temps. En plus, tu sais très bien que les petits produits qu'on t'envoie gratuitement, généralement, c'est pas le genre de truc qui t'apporte une audience de ouf. Que toi, tu apportes une audience de ouf à la marque. Tant mieux, mais que le produit soit le produit miracle et que ça va attirer plein de monde parce que tu vas tester un hub ou une batterie externe. Bah des fois oui, il y a miracle. Hein. Moi j'en parle de la balance Huawei euh, qu'on a testé et qu'on a fait en anglais qui a super bien marché, qui a fait des, des dizaines de milliers de vues alors que bon elle est sur ma chaîne, ma troisième chaîne en anglais où il y a très peu de vidéos et tout. Mais voilà, il y a des fois des miracles comme ça, mais c'est très très rare encore une fois. Donc tu te dis, bah ouais, ouais, le produit n'est pas bien. Et c'est là en fait, où les mecs, bon s'ils ont un travail, bah, ils font pas le boulot. <rire> ils ont un travail. Puis dire, je n'ai pas trop envie de le faire. Puis dire, c'est bon, je le garde. c'est pas terrible et tout. en fait Mais qui regrette de l'avoir pris parce que le produit n'est pas si génial que ça. Et puis faire une review, et tout, ça prend beaucoup de temps. Alors après, il faut du temps, encore une fois, de faire des reviews. Et il faut surtout de la motivation. Et alors, il y en a qui ont trouvé le truc, ils se disent, bon, tu sais, ils écrivent au mains. Ils disent, ouais, mais bon, pff, ouais, si vous pouvez me donner un petit billet, ça me motiverait, quoi, tu sais. C'est genre 20-30 balles, pas beaucoup mais 20-30 balles, c'est en, en fonction de ton audience, hein. tu monétises un petit peu Et il y en a des mecs qui ont dit « Allez, donnez-moi un petit billet » Alors les marques, bon, une fois qu'elles ont envoyé le produit, puis elles veulent quand même une review se disent « Bon allez, c'est pas très cher, elles payent 20 ou 30 balles » Mais <rire> le problème, c'est que les mecs les font pas non plus Après, je veux dire, c'est pas parce que tu as pris 20 ou 30 balles que tu vas être plus motivé pour faire la review d'un produit Si le produit ne te fait pas kiffer, que tu pas le temps, que tu es fatigué, que tu as un travail, ou etc., etc. Donc tu fais pas le produit donc, il est là le problème c'est que j'ai énormément de marques qui me font des retours, comme quoi, alors j'en ai certaines qui m'ont demandé de contacter les youtubeurs, mais je vais pas commencer à m'amuser à ça, en me disant ah, vous connaissez machin, il n'y a pas moyen de euh, vous contacter parce qu'il a un produit et tout. C'est comme si je commençais à vous mettre une liste là, c'est rentrer un peu dans des. dans des problèmes en disant Ah lui, là, voilà, oh là c'est encore. Ouais histoire de faire le carnage et tout on en est on là, est plus là hein. <rire> on ne que ceux qui ont besoin là c'est pas notre problème voilà. donc euh, les mecs bon après les marques les contacts alors souvent là on voit que les marques ont un projet marketing qui est, qui est pas souvent très ambitieux un Budget qui est souvent un peu négatif, ils veulent souvent du gratuit en échange d'une review ou alors payer pas cher et tout avec des produits qui sont peut-être pas ouf. et On comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de youtubeurs qui acceptent les produits en disant Ah, j'en ai, ça va me motiver, ça va être bien, ça va être bien pour la chaîne. Mais encore une fois, les petits produits, il y en a tellement maintenant sur YouTube que les produits sont pas tous très bons pour la chaîne, hein, sauf si vous avez déjà une audience. C'est pas le produit qui va amener du monde, hein, c'est vraiment du monde. C'est vous qui allez amener du monde un petit peu avant le produit et puis qui accepte des trucs. Euh, on le voit dans, dans les hubs, les machins. Comme ça il y en a plein des marques là on a eu une autre marque chose c'est novou je peux quoi qui nous avons envoyé un hop 4 en 1 nous ont envoyé le 12 en 1 Bon bah moi, ça va. J'ai du mag, du machin, puis j'ai l'habitude, j'ai la mécanique et tout, donc ça fait partie du roulement comme ça. Mais je comprends que beaucoup acceptent des produits, puis quand ils les reçoivent, ils ont pas envie de les faire. Quoi. Ils ont pas envie de les faire parce que c'est beaucoup de boulot et ça va rien leur rapporter à eux parce que le produit, ils l'ont déjà, que ça va pas leur rapporter d'audience, ça va pas leur apporter d'argent. En affiliation, c'est très, très rare qu'on vende des volumes de ouf. Hein. Il y a des miracles, comme la caméra IMU, ou certains, par exemple, les montres qu'on a FC, les montres avec aiguilles et cela, des montres qu'on vraiment on en vend beaucoup, ou même les Imila et tout, il y a des produits, c'est tout de suite, ah, c'est bien, et en affiliation, ça peut être intéressant, mais on se rend compte quand même au niveau intéressant de là à arriver à, bon sauf les aspirateurs, là, quand on voit les aspirateurs en affiliation, ça pique un peu à chaque fois, <rire> mais c'est rare, tu vois, donc on comprend que bah, pas mal de youtubeurs acceptent des produits de petites marques chinoises et tout, et puis après ils n'ont pas envie de le faire ils gardent le produit et surtout ils ignorent complètement la marque et ils ne répondent plus, ne répondent plus aux emails en disant oh, on s'en fout, de toute façon on va se servir le mois prochain <rire> et j'en aurai une autre et, et c'est vraiment devenu un problème puisque on le voit les marques sont super réticentes maintenant, même avec Duki, hein Doogie, il a vraiment fallu, elle devait m'envoyer le V20, après elle me dit ouais mais en fait nanana, nan. c'est gratuit en échange du produit en plus, c'est vraiment tu vois par rapport à moi ouais, il faudrait signer un contrat trois pages et tout je non pas de contrat du tout quoi c'est pas machin j'ai après voilà nous ça va c'est que chez doogie dit demander que bon à doogie on a une historique qui est un peu plus ou souvent avec des marques avec lesquelles on a déjà travaillé on dit on a déjà travaillé ensemble on a fait le travail et tout surtout que nous en plus quand on a le produit moi je leur demande de payer à l'avance quoi c'est encore pire dire que les mecs qui sont déjà ils sont pas chauds pour envoyer le produit mais on comprend que les marques sont de plus en plus réticentes à envoyer des produits et tout alors après c'est un à eux de choisir leur youtubeur de regarder un petit peu la fréquence en fait de publication moi j'en nous on publie deux à trois reviews par semaine de la review on en fait voilà les produits à la queue le le la semaine prochaine il y en a trois et hein, quand même trois reviews euh, lundi j'ai le casque oh, oh j'ai le casque one audio à ah, monitor 80 oh, il est même pas sur le site il est sorti juste sur amazon oh, avec les petits coussinets en en feu lourd et tout oh, un son super classe oh, il est trop trop bien oh, as par rapport au j'avais testé le 40 ou le 60 là oh, le 80 il est bien hein. putain la vache par contre il faut un ampli euh, qui tabasse sinon le son est pas très fort mais rien oh, qu'un téléphone vous allez voir un très bon produit pour lundi mardi j'ai la grosse batterie externe nouveau avec machin externe et vendredi j'aurai les trois montres dont les deux pagani et l'autre qui ressemble à la patek philippe euh, voilà ce sera les montres un peu de la semaine j'ai reçu ça aussi là Alors, on en parlera sûrement la semaine prochaine c'est un ampli c'est un ampli Bluetooth. Regarde, tu as, euh, <rire> as des prises audio derrière. C'est trop bien. C'est trop bien. Tu as des prises audio gauche-droite. Hein tu as une prise euh, power machin. Donc tu as un, un espèce de transpo dégueulasse à mettre par terre avec un truc machin comme ça. Tu le mets derrière et tu mets euh, soit euh, USB type C, soit la prise jack, soit Bluetooth. Et dans ce cas, tu mets en Bluetooth sur téléphone et ça fait 2 fois 30 watts. Ça Doit être deux fois 30 watts max, euh, pas des rms, quoi. Deux fois 30 watts max, et tu mets deux enceintes et tu as un petit récepteur Bluetooth. Euh, contre... oh, trop bien, <rires> trop bien. Je suis trop content. ça, c'est vraiment le produit. Mais voilà, après, encore une fois, euh, moi je pense c'est pas facile pour les youtubeurs qui acceptent des produits qui leur font pas plaisir. Parce que bah, quand tu es youtubeur et qu'on te dit, ouais, on peut vous envoyer, je sais pas, un hub ou un câble, je te dis, ah, c'est déjà ça de gagner, tu pour me lancer et tout, mais en fait, non, encore une fois. Euh, le but d'une review, c'est pas à toi que ça va apporter de l'audience, c'est pas parce que tu fais un câble que les gens vont venir sur ta chaîne et t'abonner, mais bien toi qui dois amener des gens à, à regarder la vidéo pour, en, dans l'espoir de vendre le câble. C'est toujours cette petite nuance qui est euh, qui, qui, qui est assez difficile en fait, et c'est pour ça en fait. Bah... On ne jette pas la pierre, mais, euh, que, un deal, c'est un deal, euh, pour peu de professionnalisme que certains ont. C'est, voilà, quand vous acceptez un produit, il faut faire la review. Ou alors, il faut négocier avec la marque. Nous, on a eu le cas avec l'enceinte de Vialet, machin, ou la review, bon, on leur a dit, ouais, on sait pas, on voulait la placer, on allait faire un placement de produit avec et tout. Puis, ils ne voulaient pas. Contre, on leur a dit, ouais, en cas, on fait un article. Disent, ouais, très bien. Faites un article, une promo pour Amazon. De toute façon, elle est en fin de vie, l'enceinte. Ils n'arrivent pas à en vendre tant que ça et tout. Et puis, voilà, après, il faut trouver un, un arrangement avec nous, mais pas de ne pas leur répondre et leur dire, par en gros, euh, comme dirait euh, un vlop il dit euh, ne pas avoir de réponse, c'est une réponse en soi. C'est bon Vous l'avez celle-là <rire> Je, je trouvé pas mal. J'ai trouvé mal. Donc, en gros, pas de réponse, c'est une réponse, quoi. <rire> voilà. Et voilà, voilà, voilà un peu le sujet des, des youtubeurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je sais que, on l'a vu, même on l'a vu avec le JT Geek. Combien d'entre vous. D'ailleurs, des gens qui ne m'aiment plus parce qu'ils pensaient que j'allais les aider, à planter sur YouTube et tout, alors que chacun sa merde. <rire> tu plantes, tu là hein après euh, vous débrouillez, hein faites votre vie. C'est hein <rire> pas la peine de me cracher dessus. Hein euh, beaucoup se sont dit ah ouais bah moi aussi je vais faire ma propre chaîne YouTube parce que je reçois des produits, je fais des vidéos, machin et tout. Et puis après bah on, beaucoup ont on, on, on lancé des projets. Après, beaucoup ont abandonné, hein, euh, c'est flagrant, parce que c'est compliqué, ça prend le temps, la vie change, il y a un moment où tu as du temps, après tu n'en as plus et tout, et, euh, et après, bon, bah après ne comptez pas non plus aussi sur les autres pour vous lancer, parce qu'après, euh, encore une fois, c'est la vie, hein, faut, euh, on peut donner un coup de main, on dire, Ah, oh hein, il a une chaîne, machin et tout », mais après, euh, voilà, quand on fait le même truc que moi, on dit, Ah, fais le même truc que moi, ils ne mettent pas <rire> ?»« vas ah, chacun, chacun, chacun sa merde, hein, chacun son gâteau, hein. <rire> on n'est pas chez maman hein. !» <rire> Partage pas la soupe hein Mais voilà, donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, pendant la, la demi-heure qui reste, je vais lire tous vos commentaires, un par un, je vais réagir à vos commentaires, vos suggestions, vos remarques, et tout et tout. Voilà, ça, ça me paraît pas mal, et puis ça fait un petit sujet, comme ça, ceux qui ont regardé uniquement pour le truc de YouTube, il fallait, euh, pour parler de ça, il fallait surtout parler du contexte, Voilà, des gens, après, je comprends, Des mecs qui ont un travail, qui ont une vie, la vie change, qui acceptent des produits, puis après, les produits, ils sont pas, c'est décevant, et c'est le même boulot, hein, c'est-à-dire que tu reçois des fois un produit pas très très cher, et des fois un produit très très bien, c'est souvent euh, autant de boulot, et euh, voilà, encore une fois, c'est tu travailles pour la marque gratuitement. Et encore plus, il y en a qui demandent des billets, qui en plus, ils font pas le travail derrière. Parfois enfin, quand tu pas envie, tu pas envie. C'est pas un petit billet qui va faire le truc. Hein. Surtout quand tu as pris le billet à l'avance. <rire> euh... Alors, plaisir d'offrir, joie de recevoir, ça c'est bien. Je te faisais... Alors, ce... Alors je le faisais sur mon ancienne chaîne, les présentations, avec les mains. <rire> bah Oui, comme tout le monde, on a tous commencé par là, c'est plus facile filmer ses mains, euh, moi-même, hein, regardez, regardez les vidéos que j'ai fait en, en 2007, mais je crois que même jusqu'à jusqu'à la Chine, hein, jusqu'en 2011 ou 2012, moi je crois que même en 2012, parce qu'on avait acheté une espèce de, de mallette qui s'ouvre avec de l'éclairage et tout, c'était les mains. Et encore, au début, j'avais pas encore compris, j'avais pas de script, j'étais un peu en freestyle et tout, enfin j'avais une idée de ce que je voulais faire et tout, puis après il y avait un script, puis après, quand il y a le caméraman qui est venu, euh, John, je crois qu'il s'appelait John, il me semble, ouais. il s'appelait Pardon, je m'en rappelle plus, je suis désolé mon pote, je crois que c'est John euh, qui était venu et tout, et là il m'a dit "on ah, va faire des plans, on les synchronise c'est ça qu'il faut faire le script, comme ça il fait le plan et après moi je fais la voix, et après il fait le montage et tout, voilà, donc euh, encore une fois, ça, ça prend sur le tas, après c'est beaucoup plus facile maintenant, parce qu'il y a pas mal de, je, sais pas, je parle pas de moi, mais il y a pas mal de, de, de tutos ou de vidéos, qu'on vous explique comment faire et tout, donc tout de suite, tu as les bases et tout, et c'est pour ça qu'on l'a vu dès le début, des mecs qui sont lancés sur le smartphone c'était euh, quasiment copier-coller sur ce, le script qu'on faisait nous après soit avec les mains soit avec autre chose mais t'as qu'à faire disent, oh, pas mal et machin il criait pas le lapin mais bon on sentait que le coeur y était et puis voilà faire le, le comme ça et tout mais encore une fois c'est euh, c'est intéressant aussi puisque ça permet de d'éliminer un peu ce côté euh, timidité ou tu ah, j'ai une film en caméra les gens vont me juger je pas trop là tu filmes tes mains tu lis ton script et tout tu fais ton script fait des plans que c'était vite de rester une demi heure sur le déballage de la boîte et ça c'est la boîte et l'emballage c'est chance voilà. la boîte machin tu fais tout tes machins comme ça tu as une prise ah, t'enlèves sa carte mémoire tu la mets directement dans l'ordinateur toploit sur youtube une vignette une description c'est beaucoup moins de travail déjà après c'est beaucoup moins sympathique et tout mais encore une fois c'est beaucoup moins de travail ça permet vraiment d'enchaîner les, les vidéos à la queue le ou à la queue nono euh... les mains ont la parole elle est bien euh... miaou de lyon bonjour à nono Merci pour le bon d'achat Amazon. Ah, tu l'as reçu J'ai pas eu de confirmation euh, d'Amazon. Toi, comme quoi Ben bah écoute, je suis content que tu l'aies reçu. Le premier l'a reçu et il m'a dit qu'il l'a reçu. Le deuxième, euh, non. Après, normalement, Amazon devait me dire quand ils les ont envoyés. Amazon m'a en dit quand ils les ont envoyés. Après, euh, voilà, c'est la vie. Bah, je suis content que tu l'aies reçu. Et il y en a un troisième bon qui sera en mise en jeu dimanche prochain. Avec plaisir. Chacun son caca. <rire> Chacun... Chacun... Chacun son caca. C'est bien aussi. Euh, c'est pas mal. Euh, oui, d'accord. Goldorak, il y a pas mal de monde qui font les mêmes choses sur YouTube. Toi, tu es différent des autres. Tu n'as pas les mêmes matériels. Matéri... ouais. Parce que matériaux, ça marchait pas. Oui, ben bah après. Encore une fois, c'est aussi, euh, comment dire, c'est aussi après la, la je dire la notoriété, mais la longévité puis la relation avec les marques, qui nous permet d'avoir. Plus de produits et d'avoir peut-être un peu plus le choix. On le voit, je sais plus si qui a testé. Moi, je suis une autre chaîne YouTube qui s'appelle Amazing Mac. j'aime bien ce qu'il parlait des Mac et tout, mais bon, il prend tout, les aspirateurs et tout. Il a eu le truc à attention là, le no-moo le no là, tu sais, le truc, truc, truc qu'on a testé en live, c'est tu sais, capteur de pression et on posait le bras et ça te donnait l'attention et tout. Il souvent, voilà, et euh, les produits Aquara, souvent on a les mêmes produits. Des fois on a les produits un peu avant les autres parce qu'on a des formules un peu plus larges où on a quand même maintenant on fait un peu de vue Sur GLG Review, vous avez vu, on fait à peu près de vue euh, on fait environ 10 000, tu vois, 10, 10, 15, 20, ça dépend, mais en moyenne c'est dans les 10 000, tu vois. Donc on commence à faire un peu de vue avec les 10 000, donc ça permet d'être beaucoup plus racolé par les marques. Puis après, il y, y a quand même pas mal de volume où on a beaucoup de produits, où les marques arrivent en Ah, c'est pas mal, tout ». J'en ai plein, plein, plein en cours, mais tout n'aboutit pas, malheureusement. C'est qu'il y en a plein, plein, plein qui veulent plein de produits divers et variés, puis de temps en temps, on arrive à avoir des produits qui sont pas mal. Après, le, problème, le truc, c'est de les faire raquer. Il y a pas mal qui ne veulent, veulent pas raquer, elles ne veulent pas payer. Maintenant, bon, j'ai tellement de demandes que maintenant, ils ne veulent pas payer, c'est non, quoi. À part certains produits qui me Mais bon, comme la... prenez la tablette Aldo Cube qu'on a déballé euh... je ne sais plus quand là, cette tablette euh, incroyable Windows et tout, c'est un projet Indiegogo, il n'est toujours pas abouti le projet genre pas de lien, pas de machin et tout, donc la tablette elle est là, on ne sait même pas si elle va sortir. Ça se trouve ils vont directement la commercialiser et tout. Enfin voilà, il y a des produits qui aboutissent pas, puis il y a des produits qui aboutissent, puis il y a des marques qui nous envoient, qui n'envoient pas, puis des marques qui, qui nous oublient Puis après les produits ils arrivent et tout, mais voilà. Dougie d'ailleurs, elle m'a écrit pour le V20 parce que le V20 va valoir au moins 400 balles, je crois 400 ou 500 balles. Donc là, je dis bon voilà je peux le prendre gratos au niveau de l'argent. C'est un doogie c'est pas mal elle m'a écrit on a aussi une montre, on a une seule une jolie montre hein, incroyable de merde à 40 balles encore hein. mon douille ronde c'est mon dégueulasse en plus ouais, on a ça aussi genre là par contre faut payer madame hein. moi je veux bien faire une montre mais je sais que sciemment euh, on va faire une montre et tout et d'un autre côté on est Imilab et yupine pareil qui veulent faire de la montre leur nouvelle montre la x1 la machin comme ça dit, non, si vous me donnez pas vous payez pas on les fait pas les montres ont rien de ont rien de révolutionnaire quoi au pire un mec sur une montre ah, mais la montre vaut 50 balles dans la montre elle est off c'est le whiffing, comme j'aimerais bien, une whiffing, trop la classe, machin, mais à 50 balles, d'ailleurs on l'a fait avec une autre marque, vous, vous rappelez Et bien là, on a fait gratos, parce que là, la montre, elle avait vraiment un gros potentiel. Et je ne sais pas combien vous avez... on en a Mais le premier jour, quand on l'a mis, on en a vendu 50 le premier jour. Puisque les codes promo, elle en avait mis 50 et on a tout défoncé. Elle était à 32 euros quelque chose sur Banggood tourne On a tout défoncé, mais elle me dit ⁇ Mais non, on pensait pas que vous allez en faire autant ⁇ et le code avait, avait complètement été explosé et tout. Il y, a des, il y a des produits comme ça où tu le vois, tu dis ⁇ Ah putain, c'est le lampli là euh, ⁇ Normalement, je vais avoir des enceintes parce que j'ai un autre deal avec une autre marque pour avoir des enceintes. Je vais avoir le produit comme ça. cest que n'importe quelle enceinte, tu mets ça dessus. Bluetooth, tu peux envoyer de la musique sur les enceintes. On regardera au niveau des volumes l'auxiliaire et le jack moi je trouve ça génial après le son va on verra moi je pense que le son va pas être ouf mais si le son est correct ça fait quand même que tu te retrouves n'importe quelle enceinte que tu as chez toi d'une bien chine tu sais que tu mets ça dessus tu te retrouves avec une enceinte bluetooth on n'a pas tous des chénifié bluetooth euh... <rire> je veux dire ce truc c'est trop bien c'est trop bien ça c'est vraiment euh, le produit je me dis ah, oh, trop bien je sais que je m'emballe mais c'est mon petit côté geek euh... j'ai reçu j'ai acheté j'ai reçu à nouveau D'accord. <rire> Tout va bien. Merci, Marc. Bah, si on a reçu deux, euh, tant mieux. Moi, j'ai <rire> signé, à la base, avec eux, j'ai signé que pour un. Après, si tu as en envoyé deux, tant mieux. Euh, en passant, j'ai une news pour toi. Mais ce n'est pas du smartphone. Eh ben, écoute, euh, je vois que tu m'as écrit sur Line, c'est bien. Euh, J'aime bien ta cigoule. Maintenant, ça me travaille, le cigoule. <rire> les, les deux Seagull sont incroyables. aujourd'hui, j'ai ma une autre marque qui ressemble à, à Chopin. <rire> Mais euh, les deux les deux cigoules avec réserve de marche, moi me rend dingo. La, la très belle qui valait euh, 100 qui est en promo à 180 et nous on a quand même vachement moins cher euh, elle est pas mal aussi, c'est une vraie cigoule et tout, mais celle qui est de l'armée, euh, l'air force et tout comme ça, elle est trop belle avec la réserve de marche, la strotose en bas et tout pour 80 balles. Wow Je vous l'ai mis sur les magouilles.com hein, si vous voulez sur le blog, elle est, elle est, elle est atomique, cette bon j'ai mis le bracelet nato et tout. Oh, oh là là là là là et, et normalement il y aura avec ces. Celle-là, il y aura là... Attends. Oh putain. Absolument pas que j'enlève les boîtes comme ça, qu'on tiennent tout en équilibre. Et il y aura celle-là. Alors c'est bien pour vous donner que ça fait partie du groupe Pagani Design, parce qu'ils m'ont en envoyé dans une boîte comme ça. C'est une euh, une beignard Voilà. C'est une beignard Et dedans, pareil, c'est du ségoul le, le pas cher. L'équivalent du nh 35 ou du Miota. Mais euh, c'est du... Voilà. Et du, du, ça fera trois montres Sigoule au Sigoule Inside Puisque la première sera une vraie Sigoule C'était un peu le but la première la plus chère sera une vraie Sigoule de la marque tout original la deuxième ça sera une montre hommage euh, Air Force 1963 ça veut dire que c'est une montre euh, d'une autre marque mais à l'intérieur ils ont pris le mécanisme Sigoule avec la réserve de marche pour 80 balles <rire> Putain, c'est quand même pas mal Et la troisième, ça sera la baignard Qui là est complètement euh, En monte Hommage, euh, ça doit être la contrefaçon D'une autre grande montre Mais euh, boîtier, marque Mais par contre, il y a par contre là Le, le mécanisme Sigoule dedans Alors que c'est juste marqué sur la fiche technique Voilà. Mais euh, voilà. Et là, 50 balles <rire> 50 balles la baignard Avec mouvement Sigoule, pas cher Mais mouvement Sigoule quand même voilà. Donc si ça te travaille le cégouleau <rire> eh ben sache que alors ça c'est pour le mois de février. Finalement janvier je finis les trois là, euh, j'ai deux pas gagné l'autre et après ça sera le, le mois sigoul <rire> le mois Sigul. Euh... Alors tu vas réouvrir le geekman YouTuber Non, non ils ont qu'à tous aller te faire <rire> non, non non parce que le, le re retour n'était pas là. Non, puisque personne voulait faire. Personne voulait faire la démarche de. C'était trop de travail. C'est trop de travail. Ça apporte pas beaucoup de vues. Hein. Les vidéos font entre 100 et 150 vues en moyenne, sauf certaines vidéos qui, notamment, il y en a un qui a mis une vidéo sur le qui a changé l'heure de la Casio. Je veux dire à chaque fois qu'on passe de l'heure été hiver, la vidéo <rire> elle explose au niveau du ref. Donc euh, malheureusement non, parce que personne voulait le faire. Et tous les YouTubers que je connaissais en fait ne l'ont devait le faire. En disant, ah, c'est bien, c'est sympa. Et puis après, ils se sont rendus compte que comme le site était récent, ils allaient m'apporter plus de trafic que j'allais leur en apporter. Donc tout le monde m'a snobé. Voilà. La flemme des youtubeurs. Ils n'ont pas renaqué les marques, mais voilà. Donc après, gageons que si... Euh, le geek.tv, à chaque fois que tu mettais une vidéo dessus, elle faisait 1000 vues. Je peux dire que là, tout le monde allait toquer à la porte en disant Eh, hey, il a pas moyen de mettre ma vidéo dessus. Non, on l'a fait au début, personne ne l'a fait, ou on demandait de mettre un lien en retour. Tout le monde s'en battait les couilles. Très, très peu l'ont fait. Ceux qui l'ont fait, bah, merci. Mais après, pour tous ceux qui m'ont snobé et qui n'ont pas voulu prendre la peine de le faire, malheureusement, maintenant, le geek.tv, c'est mes vidéos les vidéos que je reste sur YouTube, qui sont quelque part beaucoup plus bankable que euh, pas mal de vidéos, de, de petites vidéos YouTube. Donc voilà. Donc maintenant, le euh, Geek.tv, ça reste ça. C'était en j'étais en deal avec les malgaches pendant un moment pour essayer de faire un site, c'est genre acheter les vues et tout. Puisque nous, dans le système, vous avez vu quand on regardait, quand vous regardez une vidéo sur le geek.tv, vous avez une autre vidéo en pré-roll. Ça veut dire que vous mettez une vidéo euh, en, tu sais, en voir la suite, quoi. ça veut dire que dans, quand vous regardez une vidéo logique.tv, vous, vous trouvez une autre vidéo qui est mise en avant dans le système. Ça veut dire qu'en fait, qu il y a double vue. Il y a là, une vidéo qui fait plus de vues par rapport à la deuxième. Donc, quasiment pour chaque vue, les vues comptent double. Voilà. Et il y avait possibilité de booster tout ça euh, au niveau euh, Assez, assez intéressant pas excessivement cher en plus je crois on était euh, au mille on était à 5 euros 5 ou 6 euros les milles je crois c'est pas excessivement cher et ça permettait de ceux qui me mettent un petit coup de un petit coup de boost encore une fois alors c'est de la vue euh, pré-roll ou malgache, tu vois, mais euh, voilà donc du coup ce, le projet est resté comme ça ça faisait partie des, des idées comme ça que j'avais pour relancer un peu euh, pour faire plusieurs business et tout puis en fait voilà aujourd'hui avec les reviews on a assez de demandes pour pouvoir assurer, je dire, il en faudrait au moins 5, 5 à 6 par mois pour que correct, à plat. Tu vois Entre 5 et 6 reviews par mois, on est à plat. Bon, bah ben là, on en est à deux par semaine. Ce mois-ci, on devrait en faire 8 ou 10. Donc, on est pas mal. J'ai fini la vidéo de IVCVPN VPN ce matin. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un sujet pour IVCVPN VPN parce qu'il a que des sujets nuls et qu'on a déjà fait. Donc, j'aurais quand même réussi à trouver un nouveau sujet, bien évidemment, qui sera lié au Prince de Bel-Air. Oui, parce qu'il y a une nouvelle série, Le Prince de Bel-Air, qui va sortir, pro coproduit par Will Smith et tout, qui sera en exclusivité sur Peacock TV. Peacock TV, chaîne de streaming américaine, bien évidemment. Donc, pour aller en américain, oh, tu peux regarder Peacock TV, il y a plein de vidéos gratuites, et tu veux de prendre des abonnements Mais pour ça, il te faut un VPN Bim badaboum, pirouette, cacahuète euh, voilà Tu vois venir un peu <rire> voilà. Donc j'ai réussi à te faire une vidéo avec ça ce matin Il était content, Bien, allez bien, on l'avait déclenché ce week-end Parce que vendredi, on a eu le, le phone Et donc du coup, fin de et ce week-end, on aura encore une vidéo IVC si VPN Le petit client du mois ivs vpn c'est le petit client tous les mois il me fait mon, mon petit billet donc euh, c'est pas les vidéos qui mangent le plus mais elles sont pas très compliquées à faire et en même temps euh, voilà, je prends mon billet euh, one audio aussi quasiment euh, nouveau casque euh, nouveau truc qui arrive et tout Imo apparemment euh, elle m'aime bien aussi elle aimerait bien qu'on fasse comme ça euh, Voilà, et on a pas mal de marques qui euh, maintenant à cause des, des youtubeurs auxquels ils envoient les produits qui les snob donc déjà ils sont un peu dégoûtés les meufs et elles se disent bon bah au moins lui on paye mais il bosse <rire> au moins on paye mais lui c'est fait en temps et en heure moi il y a une date c'est une date il y a la publication sur JT Geek reproduit sur le geek.tv donc aujourd'hui euh, malgré tout euh, tous ces problèmes de youtubeurs sont bénéfiques pour d'autres youtubeurs ceux qui sont sérieux Comme moi <rire> euh J'aime l'enceinte que tu m'as fait acheter sur AliExpress. Grâce à toi, j'ai pu virer ma vieille chénifiée. Alors, il faudra me dire laquelle, parce que là, je ne m'appelle plus... Mais Miyota. Oula, oh attends, c'est quoi ça euh, mais Miyota est plus précise que les mouvements Seco. Pas, pas beaucoup plus. On hein, euh, vous rappelle Miyota Citizen, euh, Seco avec les mouvements Tini. Euh, pas beaucoup plus. Hein, euh, il y a une marge de quelques secondes par jour et tout. Pas trop. Dans, dans les entrées entrées de gamme comme ça, dans les 82-15 et tout, c'est kiff-kiff. Il hein, n'y a pas de, pas de grosse, grosse différence. Au pire, j'ai acheté un testeur de pulsation de montre automatique là-bas. Un jour, on fera les tests et vous verrez que dans les entrées de gamme comme ça, non, il n'y a pas de niu, niu, niu, niu, niu, niu j'attends les montres connectées bah écoute je sais pas peut-être il et on avait pas mal de trucs on avait pas mal j'ai pas mal de contacts mais les meufs sont un peu casse-couilles elles sont un peu casse-couilles après quand j'en dis qu'il faut payer d'avance mais non c'est tellement fait niquer déjà et tout je alors profite c'est gratuit fait niquer gratuitement t'as niqué contre une montre pas me faire niquer contre une montre un sac le 8 ans d'accord mais donc elles ont un peu de mal d'avance en plus d'être déjà pour réellement payer vous payez d'avance les meufs elles sont pas elles ont un peu peur tu vois mais bon après voilà voulais pas c'est pas grave hein d'autres le font très bien euh... ne prends wifi c'est cher pour ce que c'est alors attends euh... j'attends les montres hein. euh, j'achète la nouvelle montre pour ma femme va me priver de croquet. <rire> oh, les petites croquettes euh, j'hésite entre Amazfing ou galaxy alors malheureusement j'ai pas très de connaissances entre les mondes connectés et, et toutes celles que j'ai ou 25 en ligne là, y a un peu de monde toutes les mondes connectés que j'ai eu j'ai jamais eu trop de, de kiff et tu vois je suis revenu belle montre et euh, mi band 6 dont j'ai cassé le bracelet il s'est bio dégradé le baiser le bracelet au d'un moment j'ai acheté les trois bracelets il a un, un Xiaomi store à, au terminal 21 là j'ai acheté trois bracelets j'ai pris le bleu eh ah bien, c'est reparti la euh, pour l'aventure. C'est reparti la mon kiki. Peacock. Ouais. C'est très peu connu Peacock. Et j'ai trouvé. Enfin, parce qu'il faut que je trouve des trucs pour les autres. il me donne rien là. <rire> il me donne rien, il me dit, si il me fait une vidéo. Et je le temps mais tous les mois, on peut pas faire une vidéo, tous les mois alors. <rire> là, il y a eu la promo du 11 novembre. Après, il y a eu la promo du Black Friday. Après, il y a eu la promo de Noël. Là, c'est la promo de, de la nouvelle année. Mais c'est la même promo à chaque fois. Et j'ai trouvé un truc, un site australien aussi. Euh, ça s'appelle eView je crois. I view ouais, euh, un i, un V, I, euh, U, je crois. eView, c'est pareil, une plateforme de streaming australien. Donc si vous, vous inscrivez avec vpn en Australie, bien évidemment, j'arrive ici, vous avez droit à pas mal de trucs gratuits, euh, comme ça. Et après, évidemment, il y a aussi de prendre des trucs de paiement et tout. Mais ça fait partie du groupe ABC et tout. Enfin, c'est un truc assez sympa. Et c'est spécialisé sur l'Australie. Donc il y a plein de contenus exclusif à l'Australie et tout. Voilà, après, le problème, c'est qu'il parle australien. Alors, je sais pas si... Bon, anglais, d'accord. Bon, à alors... <rire> ah, Je t'avoue, sur l'Australien, tu t'es posé la question. Il parle Australien, c'est vrai Ah merde Et ça ressemble à quoi Bah, à de l'anglais Écoute. <rire> <Good. rire> euh, première fois d'un les spectateurs. Eh ben écoute, bonjour à Sakoro Design. Salut, mon... Mon, bo... mon... Mon, beau... mon. mon bon Greg. Mon bon Greg. Tu es beau gosse, on n'en est plus là. Euh, à un moment, je vais finir par prendre IVC, VP. C'est le but le but c'est ce qu'ils aimerait bien hein. c'est ce qu'ils aimeraient bien bah, tous les mois hein, t'as as là, il m'écrit il dit on peut et en fait il a le même problème il a le même problème que tout le monde en fait VCPN c'est qu'il n'a pas un budget de ouf au niveau des vidéos on est d'accord et que quand il contacte les youtubeurs français soit les mecs veulent pas le faire parce que c'est pas du tout leur délire et que euh, voilà tout le monde rêve de euh, D'autres VPN, donc euh, ils veulent pas le faire, ou alors, ils veulent prendre, ou alors ils veulent prendre un gros billet, soit ils veulent prendre un très gros billet. Ah, si je le fais, euh, ça va être que c'est temps. Et mec, il n'a pas le budget. Soit ils trouvent des petits youtubeurs qui, bon, malheureusement, ne, ne peuvent pas montrer pas de blanche, mais pour leur prendrait pas trop cher. Puis les mecs flippent un peu parce qu'ils ont certainement eu demandé à des mecs qui faisaient pas. Et, euh, et on en arrive à un moment, encore une fois, cette situation est aussi bénéfique pour les gens qui sont là depuis longtemps et qui sont sérieux. Voilà, juste pour de. Ah, euh, mais ce fit un grand bosseur je suis oui après ça sans vouloir me, me la péter je suis un acharné du truc hein. j'en ai j'en ai crevé plus d'un bosser avec moi j'en ai fatigué plus d'un non c'est un rythme c'est un, en fait, un en fait c'est pas trop le, le problème de youtube C'est tout le problème de, de l'auto entrepreneur ou de l'entrepreneur tout court ou du chef de société c'est que si tu ne débats pas et que tu. Surtout maintenant avec l'Internet, et je pense c'est un des lecs motive aujourd'hui de l'Internet, si tu travailles pas sur trois ou quatre projets en même temps, il y a de fortes chances que, comme on dit, tes œufs dans le même panier, si tu travailles que sur un truc, il y a de fortes chances que ça que ça se casse la gueule. Soit tu as trouvé le bon créneau et euh, tu es un youtubeur avec, je sais pas, 200 300 mille abonnés, et dans ce cas, pff, as du client, du machin, c'est bien. Mais soit euh, t'as pas ça et euh, pendant un moment, pendant un moment, c'était JTNI qui amenait du monde à la chaîne YouTube. Pendant longtemps ça a été ça. Et puis bah maintenant, c'est vraiment la chaîne YouTube qui apporte du monde au trafic au JT Le business a complètement changé. Hein euh, les codes promo avec l'affiliation, ça s'est complètement cassé la gueule et tout pour nous. Donc il faut vraiment essayer de travailler sur plusieurs choses en même temps. Et malheureusement, le fait de travailler sur plusieurs choses en même temps, bah, ça prend. Euh, voilà, il faut faire ça tout le temps. Et, et ceux qui ont bossé avec moi ont vu, c'est que c'est tout le temps tout le temps. Alors bien sûr il y a des moments de dilettante, tu peux aller boire un café et tout mais c'est matin, midi, soir, les mails le matin, le truc et le samedi, le dimanche tout. C'est tout le temps en train de faire un hein, des trucs et là on est en train de relancer Skyphone pour essayer de faire un code promo tous les jours pour faire beaucoup plus de SEO parce que évidemment faire code promo de machin, il y a des jours où il y a des pics un petit peu le geek.tv, un petit peu GT geek et il y a pas mal de noms de domaine que je renouvelle même pas parce que parce que ça m'intéresse plus tu vois euh, il faut essayer de trouver euh, qu'est ce qui marche et qu'est ce qu'on pourrait faire et Twitch, ça fait partie des projets en disant ah mais on n'avait pas de cordes à twitch et on pourrait laisser encer un truc on a quand même 234 followers alors pour toi c'est peut-être rien mais pour moi ça veut dire beaucoup c'est que bah, 234 euh, vous êtes quand même 28 en ligne on a vu que dimanche on a fait un petit pic à 48 euh, et certainement ce dimanche là avec les trois cadeaux on fera peut-être autant euh, autant de, de followers et tout et... Faut essayer faut essayer après euh, j'ai plein de cas j'ai plein de casseroles il hein, ya plein de trucs que j'ai fait que ça n'a pas marché hein. <rire> on, pour, on pourrait les trouver facilement il hein. ya plein de projets que j'ai fait que où je me suis vautré mais encore une fois il vaut mieux avoir des remords que des regrets hein. genre il vaut mieux essayer tu sais, des remords j'ai essayé ça a pas marché, que de me dire ah si je l'avais fait peut-être que peut-être que pas euh, on entend que NordVPN arrive j'ai pas j'aime pas yves si trop lent chez moi ils ont pas ou oui mais parce que toi tu es un petit con. Mais tous les autres ils sont très contents et comme je l'ai dit dans la vidéo c'est pas le meilleur c'est la meilleure offre pour 1 euro 90 centimes très bien marche très bien chez moi je peux aller. j'ai encore fait une petite blague qui fait de l'amour hein. je vous verrai la vidéo samedi ou dimanche je sais pas je veux voir le téléphone peut-être le téléphone je le mettrai demain non demain c'est la vidéo de ça le téléphone vendredi et si dimanche très bien bien euh... Ça t'y va si bien. Ah ouais Ça t'y va si bien. Ah, allez, ouais, allez bien. Allez, pas mal. Je la valide. Bonjour. Euh... J'ai un mot de mon papa pour ton retard. Bah, C'est quoi ton mot C'est quoi ton excuse C'est quoi ton excuse Fais-nous rire. On verra, on verra si elle est viable. On fera un vote. Euh... Elles ont pas froid aux yeux. Je sais pas où il en était. Merci à Give pour ce joli petit chat. Je rappelle tous ceux qui... Bah, vous avez le droit, à des, vous avez droit à des petits emojis de petits chats. Euh, Peacock, que j'utilise pour regarder la WWE quand le WL network Work fait les Ah, aussi, c'est vrai. Il y a pas mal de trucs hein, sur Picock Et leur offre gratuite, elle est pas dégueu, dégueu hein, quand même. Hein. Elle est assez intéressante. Donc encore une fois, il y a pas mal de. Et puis euh, ils ont quand même euh, voilà produit euh, le Prince de Bel Air quoi. Enfin, ça s'appelle Bel Air dans la nouvelle version. Euh... Ah, ah, c'est pour ça. Je, je, je l'ai placé discrètement. Euh, je me suis dit euh, voilà, c'est pas mon petit sujet ici bpn peut bah bien je trouve quelque chose. Euh, Peacock de la famille de hancock <rire> le super héros ouais, c'est son cousin <rire> oui c'est fait par will smith en même temps ça marche hein, avec hancock les australiens euh, les australiens et le, le canadien anglais non ça je sais pas tabarnak tabarnak euh, québécois au moins on aurait un peu de français bonjour adam oh merci pour les diamants sont-ils éternels oh merci pour ces deux petits diamants alors, ça n'a pas changé en haut, euh, ça fait juste. Euh, c'est toujours moi le roi du stream. Hein. C'est toujours pas toi. Hein. Voilà, mais merci pour les diamants, Koum, euh, ça fait plaisir. Euh, quand ils auront Quand ils percé ce que tu as labouré, ils pourront la ramener. Ah, C'est plus facile de critiquer en disant ah, Mais il y en a beaucoup hein, qui sont arrivés en disant ouais, mais lui, c'est de la merde, nous on va faire un truc bien, on n'est pas les vendus comme lui, on va faire. Hein, puis hein, au bout de compte, c'est pire. <rire> C'est pire, ils ont sombré beaucoup plus vite du côté obscur de la force qu'ils ne l'auraient imaginé. Puisqu'après, au bout d'un moment, il y, y, a, y a le business model qui rentre qui rentre en compte et euh, et qui après, tu as vite fait, euh, si tu veux en vivre et gagner de l'argent, euh, voilà. tu y passes du temps, tu as envie d'avoir un retour sur investissement. Alors quand, as, pendant un moment, il y avait beaucoup de marques chinoises, ça envoyait une téléphone à qui en voulait. Donc bon, les mecs ils avaient poussé de les revendre à moitié prix ou, euh, tu sais, un jeu, ils les vendait des moitié prix et tout. Ça, ça a été... Euh, on l'a fait, ça je crois, <rire> et voilà. Et donc, après, mais après, là il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien et tout. Et les produits, c'est pas ouf quoi. Vraiment, là, un petit peu de regain avec les aspirateurs là, mais, euh, mais dans le il n'y a pas beaucoup de, de produits trop bien, trop cool quoi. Tu te waouh, ouais, ce produit là, je vais me faire au moins 100 mal à la revente quoi. Tu vois? là maintenant, ça commence à devenir tendu. Euh, bonsoir à 42 GIF, bonsoir, euh... <rire> c'est la, la blague du terroir. Euh, moi je me signais mes mots. Parole de chat. D'accord, ok. Euh, les affaires, c'est comme les filles. Faut pas craindre les râteaux. C'est exactement ça, oui. Ouais, ça va, elle est bien. Elle est bien. Allez, euh... allez, elle, est... elle est bien cette petite euh, cette petite blagounette. <rire> je, je la valide. Pareil pour moi, le meilleur réalité prix, c'est si C'est ça, encore une fois, c'est pour 10 appareils avec le VPN, l'obset download. Euh les chaînes directement dessus, et on verra que sur la chaîne, j'ai pas mis à jour depuis un petit moment, mais il y a pas mal de nouvelles chaînes, dont BFM TV, euh, France Télévision TF1, euh, et RT. Voilà. Alors on me dit, oui, mais moi je suis en France et tout, ben bah, ouais, bah, ouais, tu n'es pas en France, que tu vas regarder, les faut de l'amour, ben bah, ouais, t'es bien content <rire> T'as loupé, il fait de l'amour, tu vas regarder dessus, voilà, t'es bien content. Et puis, euh, je peux que j'ai vu passer une vidéo de No tech, là, euh, tu sais, genre, parce qu'il va que des trucs putaclic sur YouTube pourquoi euh, Molotov, elle est fermée. Bon. j'ai même pas regardé, j'ai, j'ai, pour dire. Elle me motivait. Elle fait, euh, je crois que c'est sa copine, sa femme, je sais plus qui l'a fait. Elle me motivait tellement pas à regarder la vidéo que, que même avec tel putain de clic, pourtant ça m'intéressait le sujet, même j'ai même pas réussi à cliquer. Genre, non, non, non. Voilà. Donc je préférerais pas savoir. Préféré... Tu imagines au niveau où on en est C'est le mec qui cliquera pas. Euh, des nouvelles de Guikou coup ça va, il bouffe comme un petit cochon. J'ai acheté des petits trucs de schéba, là, tu sais, en... comme les compotes, là. Ben euh, Il mange pas beaucoup, mais beaucoup de fois par jour. Donc là, ce matin, j'ai acheté une boîte, euh, tu sais, comme un peu du whisky. J'en ai mis beaucoup et il a mis toute la journée à le manger et tout, mais il reprend l'appétit, c'est pas mal. Alors, le problème, c'est qu'on sent que il est quand même un peu en fin de vie, le pauvre chat, mais il euh, a quand même deux cancers en cours. Euh, mais il est pas très vaillant. Mais il, il, il reprend du poil de la bête. Voilà, il reprend, il mange beaucoup. Et il reprend un peu du poil de la bête. Et quand je sors, ah, il miaule. Alors, je donne encore à manger. Et, et il meurt. Après, il dort. Il, il fait un peu le tour. Toi, j'ai une espèce de petite terrasse là où il peut faire le tour. Il navigue, il navigue un peu plus. Il a, il a, il a repris du poil de la bête. Si c'est le, le cas de le dire, il a repris du poil de la bête. Et euh, on sent que ça va mieux. On doit aller chez le veto demain. Parce qu'il avait dit après le 13. Alors, comme il m'avait dit en rigolant, il me dit, je vais en se Il me dit, après le 13, s'il est encore vivant. Et ben il est encore vivant <rire> Il s'acharne, il, il, veut, il, il veut de la vie, il veut de la vie, ce chat, il est encore vivant, et donc demain, on l'emmènera, ben, il, il respire rapidement, je trouve, mais euh, on l'emmènera demain, et voilà, il nous dira, est-ce qu'on continue les antibiotiques, est-ce qu'il va mieux, on va le reposer déjà, et voilà, il a pris du poil de la bête, un bon petit chat. Mourant, mais un bon petit chat. Euh, le mieux, c'est de perdre son carré de correspondance dans les prochaines semaines. Euh, ok, donc là bien dit, merci à Shadow pour tous les diamants. En coq et sa femme surtout. Ouais. Ouais, moi aussi, j'aimais bien, c'est vrai. Et là, toujours pas <rire> Je sais pas comment ça se passe, apparemment, non, je sais pas pourquoi en haut, il me met toujours dans les... Euh... Attends, boss du stream. Ça le me met pas Ah, ça y est. Boss du stream. Bon, je suis toujours GG vidéo HP. De, 2700 c'est peut-être le temps de vue, non 2700 sur 6000, je sais pas pourquoi ah bah non euh, perdre mon carnet, ça m'arrivait chaque année bonjour tout le monde un peu en ah ben bah écoute, bonjour, oh, Planet, Planet Shopping Planet Shopping, mais dis donc ça ne serait pas, euh, ça ressemble vachement à effet shopping, ça ne serait pas un nouveau site en ligne euh, trop bien <rire> j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est le même j'ai l'impression que c'est le même instigateur j'ai toujours ton bug, hein, tous les matins, euh, je pense à toi Oh, au bûcher. <rire> au bûcher. Molotov ne va plus avoir le droit de diffuser la chaîne du groupe TF1. Ah d'accord. Oui, c'est pas drama non plus, ça va. Il manque que TF1. Ils n'ont pas perdu la meilleure. Hein. <rire> euh, on va pas fermer, c'est juste que TF1 M6 vont passer payant en raison de leur euh, de projet. Procès judiciaire. Ah d'accord, ok. Ah bah voilà. Pas besoin de regarder les... Pas besoin de cliquer sur les vidéos des de Notech, pas regarder directement euh, les lives du JT Geek. Voilà, tu auras toute l'info. Ils devront payer à la caisse. Ouais, bah, comme Molotov, c'est gratuit, je pense qu'ils vont pas payer pour le mettre gratuit, euh, voilà. L'estomac du Geekoo a dû euh, rétrécir. Attention, euh, les <rire> Attention, les chats. Attention, les chats, c'est un 9 bit. Oui, par exemple, pendant une semaine, il n'a pas mangé du tout, on lui a mis des trucs, mais il voulait pas. Après la deuxième semaine, on lui donnait à manger en liquide, sec les, les seringues et tout. Donc oui, forcément, son estomac, euh, il doit être ricou. <rire> voilà. bon Cette blague sera coupée au montage. Euh, tu vas lui donner du cannabis. Je vais, je vais lui faire un petit thé. Je lui ferai un petit thé demain. Un petit thé au cannabis. Voilà. <rire> « Les chaînes du groupe ne sont plus diffusées sur Molotov. » Ah, ok, les groupes M6 sont plus moins hein euh... Goldorak. « Si, mais tu dois t'abonner. Seulement... Oh » D'accord. Oh Qui s'est facile Mais qu'est-ce que ça s'est là Ah, mais c'est fait shopping, c'était bien lui, c'est bien, c'est bien IP Shopping. Ah bah non, c'est pas planète Shopping, c'est Ep Shopping qui vient nous faire un petit Tipeee. Il y a toujours le petit... Bon, quelle heure il est Il est déjà 23h, je vous laisse encore 10 minutes là. J'ai dit tous les commentaires et après on fait... T'as pas lu ma comparaison des Non, on s'en fout. Non, on s'en fout, c'est IVC VPN le meilleur. Après, NordVPN VPN, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les même services. Non, la nerf Perso, j'ai IPTV. Ah. C'est mal. C'est mal parce qu'il y a des gens qui piratent derrière. Pareil. Une idée. Euh... Il peut plus diffuser le groupe M6 déjà. D'accord. Comme quoi, nos textes, c'est beaucoup de blabla pour quelques secondes. À la fois. Pas de commentaires. Pas de commentaires. <rire> Notre commentaire. Après voilà, on a des affinités, on les a pas. Moi je non je, je... non, je... non je dis non même même là j'avais envie de savoir et non. <rire> C'est vrai qu'en fait, il reste pas beaucoup de trucs super intéressants. C'est vrai que dans le lot il reste que ces moments-là. Il vient sur internet en raison de l'arcom. De l'arcom. Marc, bah dis donc, bah oui, bah après au bout d'un moment, il va falloir, falloir qu'ils arrêtent leur conneries aussi. Hein. Là je me si, si, si c'était moi, elle fait shopping, mais plein de shopping c'est mon site lol. Oui, mais j'ai bien compris, ah, arrête, hein. je te taquine plein de shopping. <rire> j'ai bien compris que c'était toi, elle shopping, c'était une plaisanterie. Et J'ai bien, t'as rebondi, ressurgit d'un coup, euh, même à l'heure actuelle pas hyper légal je pense oui je pense mais bon, ça, ça, ça va être interdit c'est à dire des mecs qui ont tous les abonnements qui les mettent sur un serveur pour les envoyer à d'autres et faire payer les abonnements oh, arrête pas légal mais non euh... alors hein, après bon, après il fait ce ils font ce qu'ils font chacun ce qu'il veut l'arcom fait la fusion de adopi de la csa bali ben, donc oui comme ça, ça évitera évitera qu'ils dépensent de l'argent pour adopi pour rien première fois sur le chat de guanzo hype ni the hype. ni Roma. Salut, tu penses quoi des vaccino-sceptiques Vaccino-sceptique, c'est quoi <rire> je, je, je, Écoute, je, je découvre. Je découvre le terme, vaccino sceptique Ah, j'en ai vu une bonne à propos des frères Bogdanov. Je rappelle, les frères Bogdanov sont euh, décédés l'un après l'autre. Bon, ils avaient quand même 72 ans. Euh... <rire> Il est quand même parti des gens qui, euh, une, genre, une bonne une bonne chiasse. Tu peux crever à 72 ans, tu vois. Donc, bon, bref, ils sont morts à 72 ans et apparemment du Covid. Alors, il y a deux, il y a deux, il y a deux clans qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent les frères Bogdanov, ils savaient plein de trucs et ils ont toujours su que ce vaccin c'était de la merde. Il fallait pas le prendre. Voilà, d'accord. Et après, tu as une autre équipe qui dit « Non, mais en fait, ils se sont sacrifiés parce qu'ils voulaient que les gens se vaccinent et ils voulaient prouver aux gens que s'ils ne vaccinent pas, ben, ils pouvaient mourir. » Imagine le degré, le degré de conspirationniste entre les deux en disant « Ils ne sont pas vaccinés, ils sont morts. » Ou « Ils sont morts parce qu'ils ne sont pas vaccinés, mais c'était pour dire aux gens que si vous ne vaccinez pas, vous allez mourir comme eux. » Voilà, si c'est ça les vaccinaux sceptiques, euh, trucs, euh, voilà, je sais pas quoi dire. <rire> euh, oui, mon ancien serveur a fermé. Ok, c'est ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Une bonne chiasse. Bah oui, non, mais attends, je veux dire, il euh, arrive un âge, tu arrives un âge, euh, une bonne euh, hein, Une bonne chiasse, euh, tu peux crever. Hein. Je veux dire, à 72 ans aussi, euh, voilà, regarde, voilà. En plus, ils avaient pareil, ils avaient d'autres problèmes que ça, quoi. C'est-à-dire, t'es pas non plus des mecs qui étaient dans un, un jardin bio, euh, toi, depuis leur naissance. Euh. <rire> voilà. alors, ils ont dû en bouffer de la saucisse, mais voilà, pas de voilà. Bon, rem... euh... qu'est-ce que, alors du coup, qu'est-ce que je pense des... Je ne sais pas. Écoute, moi, j'étais pas chaud non plus pour me faire vacciner. Je l'ai fait parce que je suis égoïste et je me suis dit, en même temps. <rire> Dans l'idée, pour moi, j'ai comme j'avais quand même bien compris qu'on pouvait continuer à le choper, qu'on pouvait continuer à le garder, mais que en cas si je le chopais, il n'y aura pas de forme grave. Et j'en ai vu quand même pas mal qui chiaient des rondins de bois, même des youtubeurs que je suis, qui ont chopé le Covid et qui ont passé un sale quart d'heure quand même, hein, qui étaient en bonne santé et que voilà, <rire> qu passé un, qu un mauvais moment. Donc je me suis dit, bon, bah, alors pire, euh, on se fait vacciner au moins. Au moins voilà, si je le chope, il n'y aura pas de forme grave et euh, je vais en chier, mais peut-être moins que ceux que et les mecs, c'est appareil respiratoire et tout. Donc, je me suis dit, moi, je me suis dit pourquoi pas. Après, de là, à me faire vacciner tous les 15 jours, je suis pas chaud quoi. Là, euh, moi, ça fait plus mois de septembre, donc septembre, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait quatre mois en théorie. Là, tout le monde donc branle sur internet, ah, c'est tous les trois mois. Moi, je reste sur les six mois. Hein. L'enfant, ils ont dit c'était tous les six mois, six mois, ça fait au mois de mars me remettre une petite dose en fonction de ce que ça dose et tout, mais après, il faut pas non plus abuser à tous les 15 jours, se faire un à machin que, quand même, on est quand même un peu d'accord que c'est un peu récent et tout, mais Alors, moi j'ai fait mes deux doses, c'est très bien passé j'ai pas eu mal au bras et tout, je me dis, si je le chope et il n'y aura pas de forme grave, voilà, au micro il est en train d'arriver, je mets mon masque, je me lave les mains je mets même mon masque maintenant parce que le chat est dehors, et je mets même mon masque quand je vais voir le chat parce que, comme je suis allergique au chat, j'arrête de prendre des cachets, ça m'a défoncé pendant une semaine. Je mets mon masque, je 2 et je vais caresser le chat. c'était ah, pour l'anecdote. Euh, euh, mortelle, <rire> Il en a chier, il en a chier, surtout sur la fin. Voilà, bon, je vous laisserai celle-là. Euh, euh, bon, c'est le thé, non, non, mais bah, c'est euh, j'ai entendu ça dans une interview. C'est un des amis des Bogdanov qui a dit que parce qu'il le connaissait très bien et tout. Moi, j'ai ah, elles sont trop belles les histoires. Moi, je dis, il faut il faut regarder ça comme euh, comme un divertissement. C'est à dire que les mecs, ouais, j'ai bien aimé les deux théories. C'est les mecs qui sont allés chercher quand même bien. Ouais, ouais, après euh, eux, ils sont pas convaincu, je suis d'accord, mais qu'il soit sacrifié. Ah, j'ai trouvé l'histoire trop belle. Si il mec, il y a moyen de faire une chaîne YouTube. C'est donc ça, mourir sur son trône. Le vaccin actuel est en test afin de voir s'il passera d'ici 2-3 ans. Bon, on verra après. Parlez pas du vaccin, j'ai fait la mise à jour 5G, troisième dose, donc ce matin, j'ai mal au bras. Oui, mais tu captes mieux. Regarde ton téléphone. T'as gagné une barre. Parce que tout passe par <rire> tout passe par le quand t'es droitier il te vaccine à gauche comme ça tout passe et tout et t'as une antenne beaucoup plus large regarde je suis sûr que sur ton téléphone t'as gagné une barre de réseau en 5G euh... et plus la guerre des trônes voilà premier qui tire la chatte a gagné oh ça rebondit pas mal non j'ai eu mal au bras juste une nuit mais écoutez, moi non, moi non, j'ai fait du Pfeiffer. J'ai fait après, j'ai eu parce que là, elle t'enfonce ça dans le bras quand même. Maman, là. je la vois arriver, j'ai mais tout ça. Ouais, arrête. arrête. Voilà, j'ai eu mal comme si elle avait enfoncé tout ça dans le bras, mais pas pas plus que ça. C'est bien passé. Après, j'ai beaucoup de muscle <rire> ou du grusque. Voilà, euh, mais du coup, tu t'es fait vacciner pour aller boire euh, ton périer à 8 euros en terrasse ou te protéger. Euh, non, mais bah non, parce que moi j'habite en Thaïlande, moi, coco, donc moi j'ai pas moi j'ai pas besoin d'enterrasse ici. Ici, ah non, parce que même la dernière, il y a une dernière loi qui est passée à, à, en Thaïlande. C'est uniquement dans les restaurants euh, qui servaient de l'alcool, ils pouvaient, te, ils te demandaient, ils devaient te demander un test PCR, voilà, pour être sûr que. Ils sont dit à la fin, ce qui était quand même le truc le plus malin. Ils sont dit après le jour de l'an, si vous voulez aller dans un endroit où on vend de l'alcool, il faut montrer un test PCR négatif n'est pas très compliqué en même temps vacciné pas vacciné on se les couilles voilà tu dis tu après le jour de l'an tu fais un test PCR normalement t'es pas trop con bah t'as le covid tu restes chez toi t'as pas le covid tu dis, voilà, je suis pas le restaurant le mec qui te demande fais voir ton truc dans ton petit sac là j'ai pas le covid bah tout le monde est un peu rassuré tu l'as pas tu fais ça pendant deux semaines et puis voilà ça rassure tout le monde et ben j'ai fait je me suis mis truc dans j'ai fait mes balles ben je suis pas enceinte et puis voilà quoi après j'ai mis ça dans mon sacoche personne me l'a jamais demandé parce qu'en même temps bah, je ne bois pas d'alcool et je traîne pas les endroits où on boit de l'alcool puisqu'en même temps les soldes où il y a des clusters ici c'est la walking street et tous les bars à belette oui j'entends le loup le renard et la belette voilà c'est ça et ben voilà c'est tout là les endroits où les mecs pas de masse ça boit avec les meufs et tout donc là oui forcément c'est des endroits aussi il faut pas c'est pas les périodes où faut tenter le diable. Moi, je reste à la maison, je fais mes courses, je bats en moto. Je vais avoir Jean, là, si vous avez vu les vidéos Instagram euh, dimanche, qui habite euh, vers Rayong. Je prends la moto, je mets mon masque, je me lave les mains, euh, voilà. Je nourris le chat. Je fais tout ce qu'il faut. <rire> euh, ma troisième dose, couché, Alors que les deux, j'ai rien eu. Ah ouais, mais c'est alors c'est là ils disent qu'il faut changer de marque. Donc, à faire Si tout le monde doit croquer, il paraît qu'il faut changer de marque pour la troisième. Vous me confirmerez ça ou pas euh, m'a couché alors que euh, j'ai rien eu. Passé de 450 à 700 en 5G. Ah bah tu vois, <rire> tu vois que le vaccin, le vaccin, <rire> le vaccin est efficace. <rire> euh, ils m'ont mis pfeiffer avec forfait Free Mobile. Free Mobile qui a fait une élocution d'ailleurs, c'est le genre de truc tu vois, que je mettrai bien quand on, je voulais faire une espèce de petite daily, toi un peu rapide comme ça, tu sais, juste en, avec, un, avec un screenshot et tout. Et il y a eu une allocution du président de chez Free qui disait ouais il a pas de fille cachés et tout, c'est très drôle, c'est très drôle et tout, le mec qui se prend pas la tête alors que il pourrait. Elle euh... est ta bolette. <rire> non, j'entends le loup, le renard et la bolette. Bon, <rire> ainsi se termine ce JT du Geek, J'ai lu tous les commentaires c'est exactement ça. J'ai lu tous les commentaires. Il est 23h10, donc ça fait déjà 1h10. Le live devait durer une heure, mais comme vous étiez chaud patate et qu'on a passé un bon moment ensemble et que vous aviez des bonnes questions, on a tout fait. On a fait le sujet, on a fait les questions, on a fait les remarques, on a parlé du Covid, euh, on a parlé des Bogdanov, on, <rire> on a parlé du chat. Voilà, ça, on a eu des diamants euh, éternels avec, euh, avec Shadow. On a eu 25 personnes en ligne quand même plutôt pas mal pour un mercredi soir et ça sera tout pour ce live du mercredi prochain enregistrement du JT du Geek vendredi matin à 4h du matin donc là j'imagine bien qu'il il n'y aura pas de monde et encore je suis assez surpris parce que même l'émission à 6 heures on se rend compte que qu'on commence à avoir de plus en plus de monde ça fait plaisir prochain live euh, samedi Samedi, 10h du matin, on parlera des produits que j'ai reçus cette semaine. Voilà, euh, tout est quanté, hein j'ai de la montre, de l'onduleur. Le boîtier là, et si je reçois des trucs, j'ai commandé une, euh, une batterie pour mon onduleur, parce que j'ai un onduleur là, pas excessivement cher et tout, et la batterie était complètement flinguée, euh, ça fait trois ans que je l'ai, je crois, et la batterie était complètement sèche. Il <rire> y avait une coupure de courant, euh, tout s'éteignait. il faisaient... voilà. Donc j'ai commandé une batterie, donc peut-être on en parlera si je l'ai reçu. Euh, J'attends peut-être les enceintes que je devrais peut-être recevoir avant samedi, ce serait pas mal. Et sinon, bien évidemment, je vous rappelle que on se retrouve pour un GLG par en Live. Dimanche, dimanche à 16h. S'il y a un jour où il faut être là, c'est dimanche. Dimanche à 16h. Il y aura donc trois cadeaux à gagner, c'est sûr. Après, j'attends juste le troisième. c'est pas encore défini ce que je vais vous faire gagner. Le premier, ce sera une caméra IP wifi Wi-Fi motorisée 2,5K. Le deuxième, un bon d'achat Amazon ou un bon cadeau Amazon de 10 euros. Et le troisième, ça sera soit une batterie Veger, soit les lunettes King voilà, par exemple. Voilà. Je vous remercie tous d'être passés de me voir. Merci à notre tipper, effet shopping, qui m'a fait un petit tipi, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont fait des diamants. Merci à tous ceux qui sont abonnés récemment. Si vous, alors tous ceux qui m'ont followé récemment, vous pouvez prendre un abonnement en plus. Si vous avez un compte Amazon Prime, Shadow va vous copier ça. Si vous avez un compte Amazon Prime, <rire> vous pouvez éventuellement aussi vous abonner. Savoir chaque fois que vous avez un compte Amazon Prime, et eh ben vous pouvez droit à un abonnement Twitch gratuit. Pour ça, euh, c'est compliqué. Shadow va vous copier ça coller euh... peut-être je peux le faire avant lui peut-être que je peux être plus rapide ou pas ou pas ou ce euh... attends tac like. vas-y marche ou pas ah trop tard ah bah voilà pas mal <rire> il était trop rapide voilà. pour Amazon Prime euh... c'est un peu compliqué il faut aller dans le gaming Amazon activer le compte gaming et ajouter son compte Twitch voilà par exemple ça vous pouvez un peu euh... Par exemple, eh ben, euh, vous offrir un abonnement incroyable. Je. ça sera tout. Oula, j'ai eu la petite chatte à planter. Voilà. Le chat à planter. Euh, voilà. bah, euh, je te dis, à planter, la planter. Voilà. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Non, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Attends, je sais que je peux. Hop oh, Ça a tout planté. J'ai voulu faire un copier-coller de. Elle est revenue, c'est bon, regarde, tout marche bien. Il est plus rapide que toi. Oui, Shadow, c'est plus rapide que toi. <rire> Allez, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. C'est à tous une bonne soirée, une bonne journée. Prochain rendez-vous, euh, vendredi 4h du matin, samedi 10h du matin, et sinon vendredi 16h. Vendredi 16 à 16h. Tu dois retenir que ça, eh ben, c'est ça. <rire> Allez, merci de passer me voir, bonne journée à tous, bonne soirée. Franchement, je vous kiffe. Vendredi, bye bye.